En même temps. Non, non, non, non, non, reste à côté, reste à côté. Alors, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez le plus au PFA Les entraînements. Pourquoi Ils sont bien faits par KB. Franchement, on adore. Les à KB, le meilleur coach que j'ai jamais Super, merci. Et toi, Stallone Moi, super, et moi, les entraînements, comme d'hab, ça se passe très bien. On a des bons entraîneurs. Et aussi... Centre de formation qui est sport ça se passe très bien, on a surtout même au niveau scolaire, on a des bons profs qui enseignent très très bien et il y a les sujets aussi. Super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre geste préféré ou ce que vous aimez le plus dans le foot Le contre-attaque. Ok. Et toi Salon Moi je préfère mettre euh, un petit pont et ça passe. <rire> Ok, euh, qu'est-ce que vous devez bosser le plus ou euh, à quoi vous êtes le plus gaze sur le terrain Pff, comme le plus gros point faible oh, Toi ça donne. Moi je crois que c'est le, le, le niveau mental mm -hmm. Parce que euh, je n'ai pas, pas le niveau mental, euh, je me très vite Et je crois qu'avec avec, euh, le temps, je, je vais m'améliorer avec ça Super, merci beaucoup les gars. Super interview, parfait.